Écoutez-moi le les petits chatons, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir mon deck de la mort, vous allez voir mon deck Death, une version hyper intéressante, une version qui va vous permettre de, euh, bah, de passer euh, euh, infinite, évidemment, si vous avez les cartes. Si vous n'avez pas les cartes, évitez de remplacer une carte par une autre. Quoique dans ce deck, c'est euh, possible. Alors l'idée du deck, et c'est euh, toute la puissance, je trouve, du deck, c'est que c'est un deck un petit peu hybride. Et c'est ça qui est intéressant, il y a pas mal de decks comme ça euh, que j'ai joué, je me rends compte que. Plus on essaye d'hybrider les decks, plus c'est compliqué pour l'adversaire de tourner autour de nos combinaisons. Et plus ça donne de la stabilité au deck. Parce que quand on joue un deck full combo et qu'on n'a pas notre carte clé, bah forcément c'est beaucoup plus compliqué. Alors l'idée du deck c'est de jouer évidemment Death. Alors Death c'est pour chaque carte détruite pendant cette partie, elle coûte moins 1. De jouer la Wave, qui fait que les cartes autour d'après dans la main de chaque joueur coûtent 4 mana. Donc euh, si on a détruit euh, 4 créatures, en tout cas euh, s'il y a eu 4 créatures détruites parce que ça mâche chez l'adversaire, elle va coûter 0. Et on joue évidemment le Taskmaster. Donc sur un tour. Euh, dans des bonnes sorties. Et évidemment. Sur un tour 6. On peut faire Death plus Taskmaster, donc Ça fait 24 de points sur deux lignes. Donc c'est évidemment extrêmement fort. Et ça fait évidemment gagner. Euh, alors par exemple. Vous pouvez si vous le souhaitez. Enlever. Alors pas forcément la wave. Euh, enlever le Taskmaster pour un Moon Girl. Euh, Moon Girl c'est du taverne 2. Ça duplique votre main. Alors je trouve que Taskmaster a plus de polyvalence. Mais c'est vrai que c'est un pool 3. Et parfois vous avez. Vous avez peut-être dans votre collection que Death. Dans ce cas-là, euh, bah vous, vous, vous mettez la Moon Girl à la place du Taskmaster. Voilà, ouais, Master, l'avantage c'est que ça peut proc sur Venom. Et parfois, euh, ça peut, on va dire, euh, être intéressant dans des sorties. Euh, quand la Death elle coûte quand même cher et qu'on n'a pas la Wave, Bon, on peut faire Death into Master. Euh, là où avec Moon Girl, bah, on ne peut pas faire Moon Girl into. Euh, si, remarque on peut faire Moon Girl into une Death Test, mais le problème c'est que si on pioche Moon Girl au tour 6, c'est trop tard. Voire même Moon Girl au tour 5, et qu'on a envie de faire Death into Taskmaster, vous voyez l'idée Donc l'avantage du Taskmaster, c'est que parfois on va faire Death T5, et bah ben, on a de la chance, et on, sur le tour 6, on pioche notre Taskmaster, on peut le jouer, et il a 12 de puissance. Donc ça c'est très intéressant. Évidemment, l'idée du deck, c'est quand même de jouer des sacrifices. Le Wondoo, alors il est intéressant parce qu'il retire la carte du dessus du deck de votre adversaire. En fait, il la détruit. Et donc, ça va euh, baisser le coût du Death. Alors au début, j'avais essayé avec mon Killmonger, évidemment, mais avec des écureuils. Et en fait, le truc, c'est que bah, finalement, vu que euh, la Death, elle coûte jamais zéro naturellement. Enfin, c'est très très rare. Donc en fait, jouer les écureuils, c'est un petit peu trop... Euh Overflood over si je peux dire, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais le problème c'est que jouer écureuil plus killmonger, bah forcément ça diminue pas la death à moins 9. Et dans tous les cas avec la wave, la death va quand même pratiquement tout le temps coûter 0 parce qu'on va toujours détruire 3 ou 4 créas, sachant qu'en plus on a le Killmonger qui peut détruire aussi les créatures de l'adversaire, voire les nôtres, Nova ou Angel. Angel qui se ramène quand il y a du sacrifice. Il y a du Venom, mais si vous avez pas Venom, vous pouvez le remplacer par un autre truc. Même si bon, l'idée c'est quand même d'avoir un maximum de sacrifices, mais les premières versions que j'ai jouées, il n'y avait que Carnage et Deathlock et ça marchait très bien. Mais voilà, par exemple à la place du Venom, en gros à la place de Taskmaster vous mettez, vous mettez Moon Girl, à la place du Venom vous pouvez mettre euh, un écureuil pour le coup. Et euh, l'idée c'est vraiment d'arriver à cette combinaison Death, Wave, Taskmaster, Bucky Barnes on connaît, Mister Sinister ça marche bien avec Carnage, ça fait sacrifier un peu plus de créatures, ça marche bien avec Venom. Donc voilà, c'est un deck qui est hyper cool à jouer, c'est un deck qui a un joli win race, c'est un deck qui est stable, surtout ça c'est important d'avoir de la stabilité euh, avec un deck. Et c'est un deck qui a deux plans de jeu, c'est-à-dire que si votre plan de jeu, on va dire death, soit la death elle est au fond de votre deck, soit votre wave elle est au fond du deck. Bon, en fait vous avez quand même tout ce côté sacrifice qui est puissant, donc ça c'est assez cool. Alors ça j'aime bien parce que c'est méga RNG. <rire> ça j'adore parce que c'est... Euh, peut-être on va aller au centre. Et parfois le Wondoo il fait gagner aussi parce qu'il peut détruire la carte clé de l'adversaire. Ça va être le cas. Iron Man, euh, ça donne de l'information, ça veut dire que c'est peut-être un deck continu. En tout cas c'est plutôt cool de, de casser un Iron Man. Donc on va Bucky à droite j'imagine. Parce qu'on va faire deathlock. Après c'est après le tour 3, et je pense qu'on va euh, Bucky à droite. Into Deathlock. Ça dépend ce que sera le lieu à droite. Les cailloux. Ok, ok. Euh, donc ouais, on va prendre des points. Là, vous voyez, on n'a pas la Death. On n'a pas la Wave. Donc là, on joue euh, bah, Tempo classique. Donc, Sacrifice classique. Mais sans Wolverine. Voilà, on ramène. Donc là, on a beaucoup de points. Vous voyez, c'est cool. On a déjà 13 contre 3. Donc cette ligne, en fait, elle est déjà presque gagnée. Il suffit juste de ne pas trop se faire roll là-dessus. Un peu quand même. Hein. Un peu. ennui. Ça m'ennuie grave en vrai parce que je peux même pas se faire ça. Oh là là, je vais de mourir là. Ah c'est horrible. Que je détruirai trois de mes créas. Alors certes je détruis Nova mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ah pourquoi c'est pas eu l'inverse Pourquoi ça n'a pas été l'inverse Je fais quoi Je fais Mister au centre, Mister à gauche. On va Mister à gauche. On va voir. Warpass Warpass c'est particulier euh, Faut faire attention parce qu'il peut quand même toujours faire destroyer à droite Et nous gagner à droite En vrai je me tâte s'il faut pas faire splay nova euh, Killmonger Ouais je crois qu'on va faire ça Euh non ça marche pas Ça va être détruit Après remarque c'est le but aussi écoutez on va faire ça Ouais mais c'est trop compliqué là hein. On va faire ça Mais je pense qu'on a perdu Je pense qu'on a perdu sur ce C'est bête hein, Mais sur ce Kingpin Quicksilver Parce qu'en vrai c'est bête Mais si on avait juste Un truc un peu plus puissant On aurait pu contester à gauche En fait l'avantage C'est que là à droite euh, On est à 11, 12, 13 En fait on est toujours à 13 Ah mais j'aime bien l'idée Je peux jouer Après je suis pas forcément perdu Parce que j'ai un peu de points à gauche Déjà je suis devant à gauche Professeur X Ok c'est intéressant bah, en vrai, euh, elle est intéressante, cette partie. Ok. On a le Professeur X. Est-ce que ça change la donne Je suis devant sur deux lignes. Là, j'ai 10 points d'avance. Donc Par exemple, s'il fait Destroyer et que je mets un truc, il perd. Là, bah, il ne peut pas vraiment faire Destroyer ici. Sinon, il détruit ses deux autres cartes. Après, nous, on tourne autour de Destroyer. Mais peut-être qu'il ne l'a pas. Et vous voyez, s'il fait Destroyer à gauche... il a 16 il gagne ici il perd à droite Et ça a du sens il aurait 16 mais nous on n'aura pas 16 parce que Taskmaster fait que 4 un peu le problème malheureusement c'est que notre Taskmaster fait que 4 mais il n'a pas info de ça il se dit il peut y avoir death vous voyez la death nous faisait gagner bah, mais c'est ce que je disais elle est au fond du deck bon, après il y a eu les cailloux ça a vraiment pourri notre paquet on a eu deux fois les cailloux donc euh, je sais pas trop, est-ce qu'on joue cette game Est-ce qu'on part Ou alors il, se dit, il va à droite parce que c'est tricky. Et dans ce cas-là... Bon, on a sûrement perdu, mais on va à droite. Mais je pense qu'il va aller à gauche avec euh, Destroyer. Et... Spectrum. Spectrum, est-ce que ça changeait la donne Bah Spectrum fait moins que 16. Après en termes de... On n'avait pas trop d'avance. Je pense que Spectrum change rien en soi. Il a 16 et nous on avait 10, vous voyez. Donc en fait... Sachant qu'à droite on avait toujours gagné. Il fallait Death, hein. Je pense que si on avait Death on faisait Death à gauche et on gagnait. Donc là il a pris un risque en ne partant pas. Mais c'est pas vraiment un risque parce que la probabilité elle est ok pour lui. Genre c'est-à-dire qu'il va perdre plus souvent qu'il va gagner dans cette situation. Mais... Vu qu'on est. Il a pas snappé, je pense que c'est ok pour lui. Et oh, c'est tout l'intérêt de snapper T1, c'est qu'il y aura plus de Conceal chez vos adversaires dans le doute. Parce que là, il y avait un doute. Et je pense qu'il y a plus de chances que je gagne. Parce que j'étais en avance par rapport à lui. Alors ma main était pas bonne, mais lui il n'a pas connaissance qu'il y a un Taskmaster dans ma main. Il peut se douter qu'il y a un Death, il peut se douter qu'il y a une Chavez. Vous voyez ce genre de truc. Là finalement, ici, j'ai perdu parce que j'ai pioché deux pommes de terre, quoi. Enfin deux de rocs. On a la Death cette fois avec la Wave. On a le Killmonger qui est cool. On a gagné cette ligne. Ouais. On a gagné la ligne du milieu. À moins qu'il fasse un truc. Okoye. Faut faire gaffe. Après, je pense qu'on peut quand même Killmonger. Bizarre qu'il est Okoye ici. Ok. C'est quoi ça et ça pour le moment, on attend de voir. Pour le moment, on attend de voir. Je ne sais pas trop ce qui va me manquer. Peut-être Storm au centre Ouais Storm au centre. Okay. Storm au centre. Euh... Peut-être qu'au centre, il est vraiment large. Donc, il va pas rajouter des choses. Donc là, il a 4 au centre. Je pense vraiment pas qu'il va rajouter des choses. Donc, je vais des au centre. En considérant qu'il ne rajoute rien au centre. Et que mon Killmonger me fera gagner. Moi, sa place, je rajouterai au centre parce qu'il y a Sunspot. On va considérer les bons plays de l'adversaire. Là, au centre, on a gagné grâce à Killmonger. Le Giganto nous fait perdre à droite. Tant pis pour nous. Réfléchis. On va faire ça et ça. On va détruire combien Une créa 2 créa, 3 créa, 4 créa, il a coûté 5, c'est lui qui a l'initiative, ou alors on fait, ah non on est obligé de killmonger, sur le dernier tour on peut pas wave euh, death, on peut pas wave death sur le dernier tour, bah c'est dommage là on est sur le tour 5, je pense que c'est ok. Je pense que ça va être dur quand même pour lui de gagner Sachant qu'il peut pas jouer de grosses cartes Mais j'aime bien l'idée de faire Wando, Killmonger De toute façon à droite j'ai perdu hein. Écoutez, on va faire ça Ah ça change la donne ah ça change. ah ça change un peu la donne en vrai Parce que il peut faire Nightcrawler au centre Oh ça change totalement la donne hein. Là on a sûrement perdu Oh waouh Ouais, waouh. Wow. Ouais, franchement, dans ma tête, j'avais qu'à 4... 100% de chance de gagner presque. Et là, parce que le Nightcrawler, on peut plus le buter à cause d'armor. Oh il est sick ce spot. Il est très très sick. Hein. Le fait de ne pas pouvoir tuer Nova aussi c'est crade. Après, ça aurait rien changé ici. Mais c'est vraiment Armor, ce... ce Nightcrawler, en fait, c'est vraiment cette combinaison-là. Il faut Armor et Nightcrawler pour qu'il puisse gagner. Voilà, bon, on gagne toujours sur Doctor Doom, mais on l'a pas dans le paquet. Je pense que là il va juste gagner enfin, Genre il va pas euh, concider ici dans ce, cette situation Ah là là c'est frustrant hein. C'est assez frustrant Bon en tout cas on avait bien fait la lecture Ils ne mettent rien, deathlock. Ici on gagnait Et ici on gagnait si il n'y avait pas cette combinaison Sachant que le kemonger pouvait détruire son nightcrawler aussi Donc euh, Là c'est vraiment l'effet le, euh, Infâme hein. Là c'est vraiment infâme Réfléchis, mais je crois qu'on va partir. Vous voyez, en plus, le problème, c'est qu'on peut même pas proc la Death. Après, bon, le gigan Jubilee Giganto, c'est quand même une. Mais c'est bizarre de jouer Armor. Jubilee Giganto, Nightcrawler, Armor, Storm, c'est vraiment étrange. Storm, Jubilee, c'est ok avec des monstres, mais pourquoi jouer Armor et Nightcrawler Là, en fait, j'ai l'impression que son deck, il y a pas de cohérence, mais il a juste fait la sortie qui nous battait. Je, je, de, comme ça, hein, sans juger, hein, évidemment, mais je juge quand même parce que je suis énervé. Ok, garde on le gagne en général avec notre deck Assez facilement On enfin, a un deck quand même qui est très très énervé sur la curve Ça c'est plutôt chouette Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en place notre combo à part si la storm Ah armor Non mais le gars il joue armor nightcrawler avec Jubilee Ça rend fou, en vrai ça rend fou hein. C'est le genre de game où je pense que si on en fait 10 on va gagner 8 fois sur 10 Et là on perd Et ça rend fou C'est le jeu aussi Okay. On fait Venom Est-ce qu'on fait Carnage bah, Carnage. On a un beau bébé, hein Ah, il est fausse. Oh, il peut gagner avec Ghost Rider. Il peut gagner avec Ghost Rider, ce diable. Oh là là. Killmonger, ça fait un peu de points. C'est sûrement le play. Oh, c'est bien ça. Les cartes ne se révèlent pas. Ça veut dire qu'on va forcément gagner. Ça, c'est une super nouvelle pour le coup. Euh. Parce qu'on Killmonger, ça va se réveiller au tour d'après. Venom, on peut garder Venom. Ouais, j'aime bien faire Venom maintenant. Ok. Donc. Donc là, on va faire quoi Quand On fait wave. Ça coûte pas très cher. La wave, elle, elle rend la death à 0. Ce qui est plutôt cool. Je pense que c'est pas mal comme play. Ça peut le bloquer aussi. Donc ça ferait. Euh... Wave. Wando. Nova. En fait, c'est fort parce que. On lui bloque un peu son tour. Et nous, on a double sort. Vous voyez, on, on peut. Et là, si on purge Master, une chance sur deux. Ok. Bon, ça a l'air d'être un deck peut-être là On va voir. Bon, ça peut encore faire de la magie, un hein. deck là ça fait des points. Chavez, hein. vision, ok. C'est assez intéressant. Là on peut faire double, double carte Donc il y a la DES qui est gros en termes de points Peut-être fallait faire l'inverse Fallait Nova au centre Je pense que j'ai fait une petite connerie Après on a ça Rock Nova Le fait, le fait qu'il joue qu'une seule carte C'est quand même assez intéressant J'ai l'impression que si je fais ça ici gagne à droite S'il si fait vision à droite Et il faut gagner Au centre Ou à gauche On gagne à gauche également il va bouger vision à droite. Je pense qu'il va bouger vision à droite, mettre un truc à gauche. Après, il peut aller au centre. J'aime bien faire ça et ça. Ouais, là, on gagnait, je pense, à l'Etat Master. Pour le coup. On faisait double 12. Donc, on va faire ça. C'était quand même pas mal, hein. Au mid, on abandonne. Ah non. Mais je pense que c'est quand même pas mal. La mora, ça devrait être ok. Et l'avantage, c'est qu'on pouvait battre vision. Vous ah là on avait 8 à droite. Donc on battait vision, s'il déplaçait vision. D'ailleurs, il aurait peut-être dû déplacer un peu vision à droite. Et là on prend, super. C'est intéressant. Bon, Asgard ça nous a aidé. Hein, mais de toute façon, les lieux sont aussi là pour nous aider parfois. Hein. Parfois ils vont être contre nous, parfois ils vont être pour nous. Là, typiquement, quand il y a des lieux comme. Euh, je crois que c'est le Wakanda hein, où il ne pas sacrifier des créatures. Enfin, les créatures ne meurent pas sur la ligne. Ça, c'est un peu chiant. Ok intéressant les écureuils. Oh Et vous voyez ça Vous voyez ce Killmonger Wave Taskmaster Death Ah molta Ben et on peut même le faire euh, T3 into T4. On peut gagner T4 dans cette game. Incroyable. Elle va être incroyable cette partie. Le hub. Oh non. Bon. L'avantage c'est que. Oh non, c'est peut-être le seul moyen de perdre c'est Agatha. <rire> Incroyable Incroyable Non mais c'est incroyable C'est peut-être le seul moyen de perdre C'est d'avoir Agatha dans ce spot Non ça va Elle joue Killmonger Bah je dis ça va En vrai elle va pas forcément faire la combo euh... Si normalement Elle est censée quand même voir Que wife coûtera peu zéro Ah bah là c'est trop bien Elle coûte presque zéro naturellement Oh non quelle horreur d'avoir Agatha Killmonger Mais on joue le même deck mon grand C'est pas mal en vrai ça, c'est pas mal. Ouais, c'est beau, ouais. Death à zéro, c'est incroyable. Le problème, c'est qu'elle va faire n'importe quoi. Bah, ouais, elle joue Death maintenant, alors qu'il faut le jouer avec ça. Je énervé là. Bon, l'avantage, c'est qu'elle va jouer Agatha au prochain tour et je pourrais quand même master sur Agatha. Donc, en fait, c'est très bien aussi. C'est même mieux, en vrai. Non, c'est même mieux, en vrai. Donc là, elle joue pas n'importe comment. Même le placement est à peu près ok. Là, elle va forcément jouer Agatha parce que quand elle peut jouer Agatha, elle joue Agatha. Change les placements mais ça change rien. Là elle joue Agatha sur le T5. C'est sûr. Voilà, elle bourrine un peu à droite. Why not? Ça change pas grand chose. Ça la ligne à droite est gagnée. Voilà. Bon, un peu plus, un peu moins. Elle, elle savait ou quoi? Et là on fait ça au mid. Et on a les 14. Et bah ben, c'est GG. Magnifique. On aurait pu la perdre. Je pense qu'en vrai, on aurait sûrement... Ah, je suis mauvaise... En vrai, je suis mauvaise langue. Parce qu'on aurait sûrement fait exactement les mêmes plays gata ici. Je pense que j'aurais fait la wave mid, J'aurais fait à droite Wondoo. Euh, je crois. Non, j'aurais fait Wondoo au centre. J'aurais fait la gata à droite comme elle a fait. Mais finalement, on aurait pris l'obgoblin. Bon, ça n'aurait rien changé dans le spot. On aurait gagné. Mais... Bah, C'est intéressant. Ok. Jouer Death aussi évidemment, les jouer à héros, pourquoi pas. On va faire Taskmaster, ça fait plus de points, mais en tout cas dans l'idée du deck. Bon les petites missions, on prend, on a plus de gold, la PLS. Faut garder les crédits, hein, comme j'ai dit dans la vidéo d'hier. Je conseille de garder les crédits comme ça, euh, là il y, y a un patch lundi ou mardi avec les tokens collector pour crafter des cartes. C'est mieux d'essayer de garder. Salut Martin! Est-ce que c'est pas le même Martin Carty? Je sais plus. Là, c'est cool d'avoir le Killmonger. Génial. Bon, on a eu de la chance sur les écureuils, mais lui aussi, il a eu sa death. Donc, c'est rigolo. En vrai, euh, je pense qu'il a dû se dire yes! Et nous aussi, et finalement, on a quand même gagné parce qu'on avait une très belle sortie. C'est aussi le but hein, quand on joue combo et qu'on fait une... la sortie bonne. On... Oh non! Deux fois! Tout time! Tout time! On peut plus jouer ou quoi dans ce jeu? Mais pas au centre! Bah, à gauche! non de gu! De non de gu! Vous allez voir qu'il va Venom de, sur une ligne vide. Man! Ah, Wondoo. Oh là là, les Wondoo, les Wondoo ne s'aiment pas entre eux. Hein. <rire> Il y a vraiment une haine entre Wondoo. Va au centre, va au centre! Ok, ok. Qu -ce que va-t-il faire? Deslock. Ah, J'aurais le mec qui fasse des au mid. Allez, Venom à gauche. Pourquoi tu fais ça bon, Déjà, l'ordre est ok, et encore. Pourquoi tu fais pas Venom à gauche ou Deathlock à gauche Ok. Bon, ça fait des points. Why not Débris. Allez, joue débris c'est une carte que vous pouvez améliorer. Vous pouvez améliorer votre deck si vous mettez débris. Euh, c'est clair que ça marche bien avec euh, Killmonger. Après, débris, je la jouerai dans d'autres decks, plus contrôle, mais. On a rien à faire là ah il a fait euh, Taskmaster sur Killmonger. Ah non putain sur euh, Angel. On a sûrement perdu mais on va quand même continuer la game. Parce que par respect pour ego. Donc ça ça copie un 2. Très grave. One girl. Squirrel. Donc là on est derrière. Sur deux lignes. Au centre. Après s'il bourrine à droite, genre si on pioche Death ou une connerie. Alors ça fait. Putain, mais ça marche pas! Pétard, pardon, excusez-moi. Putain, mais ça marche pas! Pourquoi tu fais pas Deathlock into Wave? C'est quoi ce ordering là, la con? Franchement, je j'aurais terminé le tour si ça avait fait Deathlock into Wave. Bah, ouais, mais là, c'est vraiment un manque de respect de faire ça. Ah, ça fait deux fois on peut pas jouer de game, quoi. Bah, ouais, mais fuite, mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est frustrant en vrai. Hein. Agatha et n ego franchement, la probabilité d'avoir les deux à la suite, c'est quand même pas, pas évident. Hein. J'adore Agatha. Ah, ouais, c'est encore le même. Il y a un partout, on joue la belle. une cartine. La main est un peu lente, on n'a pas de curve, malheureusement. On a le Killmonger qui est cool vu qu'il joue les écureuils, mais ça l'aide aussi. C'est vrai que ça l'aide aussi. Oh, pas mal ça! Ah, c'est cool ça aussi. Ouais. Oh, pas mal. Carnage. Je pense qu'on va qu'il monger ici. On le fait maintenant. Pas de pain. Ça va être compliqué, mais il va falloir y aller. Bon, on a Wave. Il nous faut... Euh... Il nous faut la Death. Bucky Barnes Carnage. C'est un truc qu'on peut tenter à droite. Ou juste Bucky Barnes. Ou alors au centre. Hein. En vrai, Bucky Barnes Carnage, on a beaucoup de points. C'est gros. Hein. On fait énormément de points. On peut même Taskmaster derrière qui est copié à un Carnage qui a 10 de puissance. Donc là, vous voyez, l'avantage de Taskmaster aussi, c'est que... Vous voyez, il y a ce côté... Polyvalent. Là pour ça qu'on a un 10. Intéressant. Oh on a la combo. On a la combo donc on peut faire notre wave. Après ça l'aide aussi c'est le problème. J'ai l'impression que ça va plus l'aider que nous. Donc je pense que je vais Taskmaster parce que j'ai un 10. Et qu'ensuite je ferai Death, Deathlock. Vous voyez. Je pense que je vais faire ça. Ouais j'ai l'impression que ça l'aide trop. C'est le même deck donc euh, je vais faire juste le, le Taskmaster qui copie euh, Carnage. il fait deathlock en termes de points on est devant et là derrière on a euh, 5 points de. dommage on peut presque le jouer à 0 là ça j'ai rien je crois qu'on veut juste faire wave et deathlock hein. je Tant que la wave va à droite et wave enfin pas deathlock euh, wave genre là on est devant là on est trop devant donc je pense qu'on va faire ça ici et on va tenter la wave à droite Je pense hein Alors je vais faire ça et je vais tenter la death Franchement statistiquement il va faire quoi Très souvent il va juste bourriner à gauche En se disant je bourrine à gauche je suis devant ici La wave fait que s'il bourrine pas et qu'il met un tout petit peu J'ai quand même le côté plus 5 Je vais faire ça ça me plaît Bon, j'ai 75% de chance de gagner selon certains setups. Là, il va bourriner au centre. Ah, sérieux! Bah ouais, mais c'est n'importe quoi! Mais ça rend fou ce jeu, ça rend fou! Sérieux, là, c'est un moins 4 qui est atroce. C'est que 75%, c'est-à-dire que j'ai quand même une chance sur 4 de perdre. Mais franchement ça rend fou parce que c'est même pas une chance sur 4 parce qu'il peut aussi aller à gauche. Donc en fait là en termes de probabilité j'imagine, je pense qu'on a une chance sur 20 de perdre. C'est atroce. En vrai, il fait quand même un peu rager ce jeu parfois. Après, je, là je suis dans une phase tryhard. Donc euh, c'est vrai que quand je tryhard je rage un peu plus. Par contre, on progresse plus. Mais on progresse plus, mais on rage un peu plus. <rire> c'est un peu chiant. Ok. le deck qui part sur ce Covid Ah par contre le professeur X c'est cool aussi Et on a plus de combo On a malheureusement plus de combo dans le deck Bon après on a des points hein. On a Scarnage On Killmonger qui tue Nightcrawler Ça c'est vraiment chouette Je pense qu'on va faire un play un peu sympa On fait Killmonger maintenant Ouais Into Nova Venom Taskmaster. vous voyez là c'est et c'est tout l'intérêt, c'est que là c'est un play vachement, enfin c'est vachement opportunisme. opportuniste pardon comme play. Et c'est ce qu'on veut dans ce deck, c'est que avoir des alternatives à la combo et parfois la combo va aller dans le sens de la tempo. Mais là vous voyez on fait Nova Venom, on a un, un Venom qui est monstrueux et derrière on a un Tasmaster qui est monstrueux. Donc vous voyez c'est hyper intéressant. Hein. Je suis quand même frustré pour la gamme d'avant mais bon tant pis. Là vous voyez on a un Venom à 11, à 13 pardon. Ça ne change rien à part si on pioche Death non, mais De toute façon on peut juste Taskmaster Au centre Taskmaster, Master il copie le Venom Par exemple s'il y a des effets euh, je sais pas euh, Donner plus 5 à toutes les créatures sur le lieu bah, en fait lui il va copier la carte qu'il voit Donc si elle, elle est 18 il va la copier à 18 Donc là on est bien On peut... Euh, en fait on est bien ici on est bien là Donc je pense qu'on va Bucky Barnes Deathlock à droite et ça devrait nous ferait gagner aussi à droite. Ok. Ah là là là là. Ah là là. <rire> Trop énervant ce lieu là. domaine de la. C'est pas un domaine de la mort en plus. C'est la salle des dangers quoi. Et la death normalement elle est pas censée mourir sur une salle des dangers. C'est n'importe quoi. C'est pas du tout cohérent avec les histoires quoi. <rire> ok. On date à ce Master Death, il nous faut la Wave. Il nous faut Wave ou alors. Euh... Ou alors on fera ça T5, into ça T6. Ok, bon, on fera ça T5, ça T6 a priori. Vu énergie, on peut Killmonger maintenant. C'est lui qui a l'initiative ou c'est moi C'est lui. Je pense que moi, je vais Killmonger maintenant. Ok, nice. Incroyable. Donc, euh, ça, faut que ça coûte 5. On va faire Wondoo Carnage. L'avantage, c'est qu'on va copier un Carnage ça coûte 4 dans la main. Enfin, qui a 4 de puissance. On l'enlève Captain Marvel, c'est super. Le Wondoo proc Death. En vrai, la Death va coûter 0. Hein. Franchement, là, il y, y a. Ah, voilà, bon, on va au mid. Hein. Que, la question, c'est est-ce qu'on peut y arriver Franchement, Wondo Carnage Ah non, on n'y arrivera pas. Enfin, si. Comment dire En fait, j'ai envie que ça, ça coûte 0. Après, ça peut coûter. On peut le faire maintenant, en vrai. On fait juste Death ici. On récupère une autre Death. Franchement, pour 4, on a un truc à 12. Euh, je crois que c'est très ok. Hein. On va faire ça. Hop là, le 12 dans la mimine. Ouais, on va faire ça, on va profiter de la death à 4. Note. Un zizi, plus gros le monsieur. Euh, donc là, on va faire Wando. Death. Ouais, je pense qu'à droite, j'ai gagné, hein. Euh, une autre death. Forme, ok, on s'en moque. Ok. Là, elle coûte 3 mana. C'est assez intéressant, on peut faire plein de magie. Euh, faire plein de magie. Est-ce qu'on bourrine à droite En vrai, une le, le, est un peu chiant, mais. J'ai l'impression que death sur la ligne de chute du guerrier, ça me fait toujours gagner. Peu j'ai peut-être envie de juste de faire ça. Ah. bien gagné ici. Et ça, je gagne ici. Après, il se déplace là, il met un monstre ici et on perd. Le problème, c'est que là, j'ai que 4 d'avance. Alors, on, on abandonne à gauche C'est bizarre d'abandonner à gauche. Mais je refais des j'ai souvent gagné à droite. Mais hein. bon, à un moment, il faut aussi gagner... Euh... Franchement, je... de toute façon là c'est un peu chaud hein. Je pense que je fais death à gauche Et je fais euh, death lock à droite Il y a armor, je peux pas manger mes créas Ah nice Ah nice, ça dépend ce que c'est Mais normalement c'est gagné Magneto Ah, attendez Magneto euh... Oh Magneto ça le fait gagner Ah putain Magneto est-ce qu'on pouvait... Non, on peut pas tourner autour de Magneto. C'est une carte qui n'est qui est pas contrable. Surtout que quand il y a Infinite Vision, Armor, Jubilee... Y a... Enfin Magneto c'est un peu le truc qui rentre pas dans ce deck là. Mais qui est suffisamment fort pour rentrer dans plein de decks. Mais c'est un peu genre la carte. Je la... je la découvre. Je la mets dans tous mes decks. Vous voyez ce que j'ai fait moi au début c'est peut-être ce qu'il a... Qu a fait lui. Euh, ouais dommage. Hein dommage elle a été vraiment intéressante cette game. Elle était vraiment intéressante. Après, voilà, euh, Infinite Jubilee, euh, voilà. Ça fait rager, mais ça existe. On le sait. Après, on a... il y avait un play où on aurait pu faire la death moins cher. faire un peu plus. En fait, faire la death à 1 ou à 0, et... mais avoir un, un temps de retard. Et en fait, c'était peut-être pas si grave. Je crois que j'ai peut-être. Euh... Ou alors, j'ignorais à droite. Je faisais juste bourrin à gauche et au mid. Je crois qu'il fallait faire ça en vrai. Je crois que j'ai fait un peu le con à essayer de me battre alors qu'il y avait de Jubilee Infinite. Celle-là, elle est pour moi, je crois. En vrai, je pense que cette game elle est pour moi. Je pense que j'ai. Ouais. J'ai essayé de, de me battre à droite, mais je pense que c'était une erreur. Après l'avantage de se battre à droite, c'est qu'on avait Death qui revenait. Non, en vrai, c'était pas si mal. Hein. Oh non, pas ça. Ah zut. En fait ça on le garde. Non bah il faut jouer tempo. Hein. Bon, à gauche, on a beaucoup de points, donc ça devrait être gagné. Après, et c'est l'avantage, c'est que vous voyez, quand t'as Bucky Barnes Venom ou Bucky Barnes Carnage avec les Mister Sinister, en général, ta ligne elle est gagnée. Tu fais énormément de points, et c'est pour ça que l'avantage, c'est que derrière, avec Death, tu gagnes une autre ligne. Théoriquement, j'entends. Euh, ok. On fait Deathlock, tout nu. Peut-être peut des sur Carnage, comme ça on peut... De... Tiens, on va faire ça. C'est un peu bizarre, mais... En fait, ça me permet de faire euh, Death T5. Et comme ça, si je pioche taskmaster Master derrière, je peux faire Death into Taskmaster Master. Je pense qu'on va partir sur ce play. la voilà, Wave. Donc on peut Wave aussi. Hein. Wave, ça va coûter 0, ça. Peut-être en fait, ça a du sens. Je crois qu'on va Nova Wave. Dans tous les cas on peut death in to master si on le pioche Donc comme ça il y a un côté surprise Qui est peut-être plus intéressant Ah c'est vraiment je suis en vision en vrai C'est vraiment une carte qui est relou Altas donc ça c'est cool Donc on peut gagner au centre Et je pense qu'on va aller à droite Ça me paraît être hyper évident comme play Mais en vrai ça me paraît plutôt chouette Je réfléchis mais Pff. Franchement c'est cool hein. On perd sur leader mais bon Leader, de toute façon, c'est teubé comme carte. Donc. Et vous voyez, on a des points avant. En fait, c'est ça qui est bien c'est que c'est pas juste je mets 24 à la fin, sinon c'est pas un bon deck. C'est vraiment là, j'ai quand même pris des points ici. On a que 6 tours. Hein. En 6 tours, on fait pas je suis grand chose. Hein. Ok. Nice. Belle victoire. Et beau deck aussi. Très beau deck. Très très très beau deck. Ah, c'est trop c'est trop horrible d'être pauvre là avec l'émission. Avec l'or des missions. Piocher une carte, ça nous va. Ça, ça nous aide énormément vu qu'on a un deck combo. Quand on joue un deck aggro, on n'a pas forcément envie de piocher. Enfin, dans ce jeu en tout cas. C'est bizarre de dire ça en vrai, mais dans ce jeu... Et quand t'as un deck combo, t'as envie d'avoir ton deck en fait dans les mains quoi enfin, ça dépend quel combo en vrai Je crois qu'on va Carnage à gauche mais ça dépend de notre draw Perflu, oh Nova Nova Carnage, c'est très très fort Nova Carnage c'est très très fort, on a Killmonger derrière Ça coûte moins cher Storm chance' C'est lui qui a l'énite ou pas c'est malheureusement moi ah. Le Killmonger Mais c'est malheureusement moi Est-ce qu'il faut vraiment essayer de se battre ici Bah en vrai s'il me fait rien oui Mais le problème c'est que là il peut sunspot à droite Et on pourra plus le tuer avec Killmonger Je pense qu'il fallait quand même faire le play en tempo ah, C'est pas très grave hein. En vrai, hein. ça paraît grave, mais ça ne l'est pas. Là, on fait ça et ça. En fait, en termes de points, on est quand même devant. Et c'est vrai que là, l'initiative, peut-être qu'il fallait attendre, mais en même temps, si on attendait, c'était pareil. On jouait rien à droite. Et en fait, Storm faisait gagner à droite. Donc, sans... je pense ça, à... en vrai, franchement, ça revient au même si on réfléchit bien. Là, on a une grosse créa. On a la desk qui coûte pas cher. Ça c'est pas très grave en vrai Parce qu'on a 10 points La wave pourrait être bien Ok Donc là on va De bah, toute façon on a pas... on fait ça et ça Et on finit par Taskmaster Là, il a Gamora qui est grosse, mais moins grosse que nous. Et là, on est sur ce qu'on appelle un 50-50, je pense. Hein. C'est-à-dire, si on fait Taskmaster à gauche et qu'il va à gauche, on a gagné. On a de l'avance à gauche. S'il créa... va au mid et qu'on fait Taskmaster au mid, on a gagné. Donc là, voilà, vous connaissez les probas. 4 pour 8. Pour avoir un peu plus de 30% pour que ce soit correct sur le long terme. ce qu'on peut dire EV+, expected value. Donc voilà, après, euh, vous faites ploum ploum, vous balancez un dé, vous... Vous pouvez réfléchir parce que parfois ça peut avoir du sens de réfléchir en se disant qu'Angela elle fait un peu de points donc il va peut-être plus aller à gauche mais en même temps si c'est ça, là mais sauf que là il a un petit peu moins de points de retard quoique il a 4 et 4 mais il y a Angela. Franchement euh, ça c'est ça a l'air un peu plus joli, il y a de la végétation donc je vais aller à gauche. Mais en vrai si vous.. C'est un jeté de dés quoi. Ouais. Oh ça marche comme ça, intéressant. Oh c'est hyper intéressant. Je savais pas que ça marchait comme ça. Je pensais pas que la Gamora, bah en même temps si la Gamora elle proche le Status Master, ok. Bon là en fait on était drawing dead mais on le savait pas sur Zola euh, Gamora c'est hyper intéressant comme, euh, comme situation. C'est un peu bizarre de jouer euh, Gamora Zola. J'ai jamais vu le setup mais j'avoue que c'est plutôt, plutôt cool. Vous voyez on perd quand même. C'est intéressant. Pour le coup là on était, euh, je pensais qu'on avait une, une. on avait 50%, enfin, un peu plus que 50% parce qu'on est quand même devant sur les lignes. Mais euh, ouais, pas mal. Là, Nadir, c'est propre. Ce qu'il qu nous a réalisé. Un peu frustrant, mais propre. Xavier. On va pas aller sur la ligne de Xavier. Parce qu'on va pas forcément détruire la, la créature de Xavier. Le Wando. Le Warpass, c'est cool. Ça enlève 9 points. Ah, c'est chiant ça. Ah non. On gagne. On gagne la ligne. On a de la chance ici. On a de la chance. On peut rien faire lui non plus. <rire> Trop bizarre en vrai. Ok. On peut rien faire. On peut rien faire là. Ah parce que. Là on profite... Ah c'est là maintenant la wave en fait Au prochain tour C'est trop bizarre Bref on peut rien faire lui non plus trop bizarre cette game Allez on peut perdre sur débris hein. Oh il a chloro. Oh, sérieux mais sérieux Pardon mais sérieux ça rend fou Réfléchis en termes de mana Là je détruis 2 créas, ça coûte 6. On veut le curver T5. Donc je pense qu'il faut faire ça et ça. On détruit. On va détruire quand même 2 créas en fait. Si je fais rock. Détruit que 2 créa. Après on a la wave, mais la wave on l'a déjà joué. Oh c'est crade. Oh, c'est un peu moche là. Ça c'est quoi, c'est si. Là, il faut killmonger en espérant qu'il joue des T1. Ça, ça fait plus de points. Je pense qu'on va se dire que les points, c'est important. On va faire ça. Oh, ok, c'est pas très grave. Ah, c'est horrible. Franchement, après, on a un Killmonger. Est-ce que La question, c'est est-ce qu'on peut arriver à Death à zéro C'est la question. Peut-être. Je pense que ça va être compliqué. Ça, ça copie un 6. Ah, c'est vraiment. C'est une malédiction sérieux. Bon on sait qu'à gauche il va jouer. À gauche il va jouer, euh... Opa, dur, hein. gauche, il va jouer euh... destroy. Destroyer, destroyer avec Cosmo. Donc en fait, je crois qu'on a perdu tout le temps. Oh c'est trop frustrant, sérieux. Ça c'est donné je rappelle hein, une carte aléatoire de chaque côté. C'est aléatoire. Hein. Ça, c'est pas genre euh, un truc de sa main. Parce qu'on pourrait se dire mais c'est normal, il a ça dans son deck. Parce qu'il joue un deck continu. Mais non, non, c'est aléatoire. Euh. C'est quoi Master à droite, je gagne à droite, mais je perds à gauche. J'essaye de mettre des trucs un peu à gauche. Alors, ça et ça. Ok. Je sais pas si ça va suffire. Je pense que ça va pas suffire en termes de points. Nightcrawler Bon, à droite on a gagné. Et je pense qu'à gauche on perd, hein, parce qu'on rajoute 12. Mais lui il rajoute 16. Après il a pas forcément... Imagine... On va dire qu'il a pas forcément Destroyer. On prend le plaît. Tant pis. Après ça ça prend plus 3, donc il faudrait qu'il mette un 9. Là je gagne en, en... Ouais s'il met un 9 On gagne ouais, ça fait égalité Il reste 11 cartes dans le deck Et c'est des 11 cartes là Écoutez de toute façon Là je suis tilté Donc je, je prends mon destroyer Et tant pis pour moi Mais sérieux c'est abusé ah ouais. Voilà il faut partir Mais je suis tilté Sur cette game donc tant pis. Tant pis. Mais en vrai, là, normalement, il faut vraiment partir. Pas enfin, genre... Vous pouvez, par exemple, faire une stratégie où vous attendez la fin de la corde et à la fin, vous partez, par exemple. Parce que l'adversaire peut aussi faire ça et concede à la toute fin. Parce qu'en fait, s'il a pas de destroyer, il va concede. Mais à partir du moment où il concede pas, c'est qu'il a de destroyer. Et bon, là, juste ça m'a gavé. Donc, j'abandonne... Enfin, je lui donne les points parce que j'ai juste plus envie d'entendre de par de, parler de sa gueule, quoi. Vous voyez, je suis vraiment énervé, là. <rire> j'ai jamais été aussi énervé de cette année, je crois, que maintenant. Là, je suis Furax, même, je crois. Ah, sérieux. En fait, ça fait 3-4 fois que je perds sur ce lieu. Je gagne jamais ce lieu. C'est pour ça que là, c'est la fois de trop. Surtout que j'avais eu la réussite du Professeur X. Je me suis dit, cool. Et en fait, pas cool, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mystérieux. Un enfin, mystérieux à zéro, hein, on le sait. On va pouvoir le manger. C'est plutôt rigolo. Ok, Mystique qui part, pourquoi pas. On fait quoi On fait Venom à droite et on va Carnage au centre, ce qui va nous donner ça. Je pense que c'est ok. On fait Deathlock au centre. Non, on va faire ça. Hein. Venom ici. Ok. Ok, déjà, il n'y a pas Mystique, c'est déjà pas mal. Ok. Là bah, il nous donne des... bon c'est des nazes hein. bah, carnage au centre... Bon, on va carnage au centre... Ça fait une énorme créa, si on pioche taskmaster on peut le curver derrière... De toute façon le taskmaster ici est très fort parce que... On a euh, donc on le casse une carte... Pas la meilleure malheureusement... Et là on peut death derrière et soit on a taskmaster maintenant... Soit on a la wave et pareil on fait des synergies... Même on peut attendre, on peut presque nova deathlock... Ouais mais Deathlock il est pas jouable ici. Non, on va juste wave, wave euh, au centre ou à droite, à droite. Et plutôt là, euh, plutôt ça et tout ça. Abomination, ok. Bon, si on a Master on a gagné. Je pense hein. Parce que là on copie la Death, on a beaucoup d'avance ici, on aura beaucoup d'avance là. Enfin beaucoup d'avance. On aura de l'avance du moins. Beaucoup, je ne sais pas. On fait ça et puis. Ah la gamme d'avance sérieux elle m'a détruit ma journée quoi. <rire> Jean-Michel qui exagère mais. Ah c'est trop chiant. C'est trop trop chiant. On slow. Sur Unslow, il est mort. Hein. On copie la death. Ouais. Même avec Mysterio à 5. Nice. Bon, on rattrape, on rattrape. Mais bon, zut quoi. Zut, zut, zut. Ah, le problème, c'est que ça détruit ça détruit pas le win rate du deck de faire des moins 8. Normalement, on ne fait jamais de moins 8. Les moins 8, c'est uniquement l'erreur du joueur. On peut... n'est on... On pas censé faire... Enfin, Prati euh, pratiquement tout le temps, on n'est pas censé faire, faire des moins 8. C'est tout l'intérêt du snap T1. Le snap T1, si vous maîtrisez bien les abandons, c'est une arme, c'est probablement le, me le meilleur snap possible. En fait, snap T1, c'est le mieux si vous savez, si vous connaissez le deck de l'adversaire, vous connaissez un peu la méta et vous savez abandonner au bon moment. Si vous ne savez pas ça, il ne faut pas snap T1, sinon c'est juste euh, ça va vous, forcément vous retourner dans la, dans la tronche. Mais... Electro, okay. Voilà, c'est tout. Eh hey oh. Tu aussi t'es énervé a priori. Hein. Ça fait deux gens énervés. Bah, je crois que je suis moins énervé que toi, en vrai. <rire> je pensais que j'étais très énervé, mais j'ai l'impression que lui, il est encore plus que moi. Voilà, ouais, il est vraiment... Lui, il est très énervé. Je lui ai détruit son électro et je pense qu'il a pas kiffé. Très bien, très bien. Good, good, good. Bon, The Key Barnes Deathlock, ça fait énormément de points sur la ligne. Euh. Ok, GG. Ça a aussi l'avantage parfois de Snap T1, c'est que vous allez avoir des games comme ça donnés par l'adversaire. Parce qu'il n'a pas forcément envie de jouer des games doubles. Parce qu'il considère que sa main est pas top. Et que nous, on prend pas en considération notre main au moment où on snap. Donc euh, voilà. Bon, après, je peux pas encore parler du Snap T1. Parce que maintenant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une arme technique hyper puissante. Mais qu'il ne faut pas tout le temps... Enfin, qu'il faut pas utiliser 100% du temps... Bah, si, moi, il faut l'utiliser 100% du temps, mais il ne enfin, faut pas que 100% des joueurs l'utilisent. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'utilisez pas ça. C'est oui. comme un deck fort. Bah, si vous ne savez pas le jouer, ça sert à rien de le jouer, vous allez avoir un win rate faible. Oui. Ce pas le snap T1 qui compte, c'est l'utilisation que vous en faites. Ok, ça c'est plutôt pas mal. On n'est même pas obligé de sacrifier les cartes, vu qu'en vrai, avec Mister Sinister, on peut vraiment profiter du Nidalevire euh, tranquillement. Bondu qui peut nous faire un win. Armor. Pas mal déjà de tuer Armor en vrai. tuer Destroyer, mais. Bon, on va voir. Probablement, on a beaucoup de points à gauche. Je pense qu'on va plutôt sacrifier Bucky Nova sur une autre ligne. Euh. Je sais pas si c'est si bien ça. Qu'on va Bucky Nova au centre. Pour avoir une, une, un sacrifice. Carnage, c'est cool. Star et Carnage. On a un monstre. l'avantage c'est qu'on le fait sur T4. Donc comme ça, on a le Death en top deck. Ou le.. Euh, qui coûte... Euh... Non la death elle marche pas mais le test master. Là on a des points partout c'est trop cool. un milliard de points, la storm, il a mal tombé pour le coup. Là la ligne du milieu elle est gagnée. Je sais même pas si on a besoin de mettre quelque chose, on a tellement d'avance. Bon en vrai ça mange pas de pain parce que... Vous voyez on peut death on curve. Je pense qu'on va juste wave, hein, ça a plus de sens. De toute façon au mid on est déjà bien. On va wave. Alors pour être vraiment sûr. Parce qu'en vrai, 16 à 9, c'est 7 points. Franchement, 7 points, ça se fait avec Angela. Genre 7 points, ça veut dire que c'est 6 points plus 2, c'est 8. Donc les 6 points, tour 5, il est fait normalement. Là, en rajoutant wave, on est vraiment sûr. On le bloque, c'est play aussi. Hein, la wave, c'est un bloqueur de play. Et prochain tour, on a Death à 0 plus taskmaster. Ou Créature plus taskmaster. Master. Et on gagne à gauche, on gagne. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est les... Ces games-là, en fait, c'est les games que vous allez le plus jouer. Mission. Ne change rien. Bon, ça me plaît que je rage. Enfin, je trouve ça intéressant que je commence à rager sur le jeu. Ça veut dire que je suis vraiment investi. Bon, j'étais déjà investi avant, mais ça veut dire que là, je suis investi en mode tryhard. Bon, c'est un peu con, en vrai, parce qu'il n'y a pas encore de compétition sur le jeu. Mais c'est toujours bien, je pense, hein, C'est toujours bien de prendre de l'avance en termes de tryhard. Donc quand on se met un peu la pression et qu'on veut vraiment tout le temps gagner Bah déjà vous Voilà vous avez peut-être entre guillemets un temps d'avance Par rapport à vos adversaires qui sont pas encore en mode méga tryhard Parce qu'il y aura à un moment donné de la compétition sur ce jeu C'est pratiquement sûr Je sais pas peut-être faut aller à, au mid là En même temps on va sûrement faire Venom à gauche En fait non je vais Je sais pas On va voir Sinister serait ok. okay. Bucky Barnes, c'est bien. Bucky Barnes, c'est bien en vrai là. Ça rentre dans ma curve, vous voyez. En fait, je fais Bucky Barnes à gauche. Venom à gauche. Into Master qui copie Venom, qui est une bonne carte. Pas incroyable, mais ok. Attendez, je peux faire euh, ça avant. Je peux essayer de me battre au milieu. Ou alors j'abandonne totalement le milieu. Je pense que je peux essayer de me battre au milieu. J'aurais sûrement la ligne de gauche et c'est la plus importante le Baxter Building. Ah il est 8 de patate hein. Je <rire> pense qu'on va faire Taskmaster. S'il fait rien on gagne, s'il fait quelque chose. S'il fait quelque chose c'est un peu tricky La question c'est est-ce qu'on veut vraiment se battre au mid Ou alors il se dit j'ai trop d'avance L'adversaire va pas y aller En fait c'est ça l'idée C'est qu'est-ce qu -ce que lui va faire Honnêtement euh, j'aime bien l'idée d'essayer de me battre au mid Il y va zut Oh attendez il y va pas avec un truc très puissant Par contre il faut qu'il gagne à gauche À gauche euh... Je sais s'il y a des plays à base de Killmonger mon gars ça tuerait mon Angela. Ouais, j'ai Ah, c'était pas mal là. En vrai, c'est pas évident la de la, le dernier coup. Parce qu'en vrai, si jamais je fais pas ma créa, ben, il gagne au centre avec X. Et en fait, il peut se battre à droite. Et à droite, moi, j'ai pas. Si je pioche pas Death, j'ai pas autant que lui potentiellement. Parce que juste Chavez le ferait gagner. Pour moi, j'ai que des petits trucs à la con en main. Donc là, c'était plutôt cool. Bon, la main est un peu lourde. Là, la main est lourde. Ça peut être un peu problématique si j'ai pas de T2 pioché. Le deck est fort pas sa sortie aussi. Ah, ça c'est un bon lieu pour nous. Ça c'est un très bon lieu parce qu'on a quand même... Bon, heureusement qu'on a une petite créa quand même. Mais on a beaucoup de puissance. Ok. Orbius. Là on va Deathlock. L'avantage du Deathlock c'est que... Bon, Deathlock ou Killmonger mais Deathlock est mieux. L'avantage du Deathlock, c'est qu'il ramène euh, l'Angel, donc ça enlève une carte du deck. C'est con, mais c'est très important d'enlever une carte du deck. Ça augmente clairement les probabilités, énormément même les probabilités de piocher un tasmaster Donc là, on va Venom au centre. Ça rajoute pas beaucoup de points. Dans... Sinon, il y a Wave, mais Wave ça marche pas pour ça. Là, j'ai ma combo, donc je pense que je vais quand même Venom, mais en fait, je dirais pas que j'ai gagné, mais je suis vraiment dans un super setup. Là, elle, elle va coûter 6. Ah, Elle coûte que 6, quoi que. Bon, si ça marche quand même en, te si, en termes de mana ça marche. Donc là on pioche de cartes. Pourquoi pas. Donc. On va faire wave et mister. Les prochains tours on fera death et taskmaster. Death qui va coûter 1 et taskmaster qui va coûter 4. Très bien. Ça revient au même là, ici. On a un peu de points à gauche, on a de l'avance au mid. Faut faire attention à Morbius. Là, maintenant, faut savoir où on va. Est-ce qu'on va un peu à gauche, un peu au mid et on abandonne totalement à droite À droite, on n'a pas trop d'infos. Hein. À droite, on sait que là, il y a un T3 et un T4 de jouer. Donc, il y, y a quand même, pardon, peut-être beaucoup de points. Donc, euh, par contre, je prends Chang-Chi au mid, mais un deck défaut s'il n'y a pas Chang-Chi, je pense. Très bien, juste Death et ça. C'est ça, on va sur les deux lignes, hein. on fait Death et Taskmaster, on va voir si ça passe. Et il peut jouer Ella quoi, le problème c'est qu'il peut faire des trucs à base d'Ella, des fosses, mais normalement Ella ça joue pas Swarm. Enfin pas Swarm et Morbius. Et d'ici, A voir, Dracula, Ella, il a pas beaucoup de défaussés. Hein. Euh, bon, il est juste bourrin à droite mais pas grand chose. Nice. Bon, il a trop bourriné une ligne. Et vous voyez, c'est l'avantage. C'est qu'à la fin, on n'est on est pas dans ces fameuses situations où quand on a des decks qui, qui sont assez forts en tempo, souvent, on est quand même à la fin parce que le tour 6, en général, c'est beaucoup de points. Et souvent, bah, on est souvent dans ce fameux truc de se dire « Bon, bah s'il va à droite, j'ai gagné. S'il va à gauche, j'ai perdu. Enfin, » euh... Vous voyez, le truc de se dire, c'est 50-50. Oh, si ne passe, ça peut être pas mal. De l'or, de l'or, de l'or. Ah, Là, vous voyez, si on fait avec Wave into double T12, enfin double 12 de puissance, globalement, on se dit on a pratiquement tout le temps gagné. Alors, il y a souvent des. Il y a quelques cartes, vous voyez, typiquement tout à l'heure, il y avait Zola qui nous faisait perdre, mais il n'y avait pas grand chose, quoi. Ça, ça marche bien avec euh, Venom. Genre, si on peut essayer de faire Venom post. leur carnage into Venom, ou je sais pas. Venom et tout ça, Master, c'est une belle combinaison aussi. Ouais, ça c'est bien. Ça ouais, c'est super. Ouais, Carnage et une Venom parce qu'on va ramener la Deathlock. Euh, pas le Deathlock, le euh, Ella. Euh, Angel, pardon. Des bêtises. Oh. Euh, ok. Euh, Carnage c'est embêtant parce que j'ai pas trop envie d'avoir des vibraniums, j'ai envie d'avoir ma death. Après les vibraniums c'est un peu de points mais... Bah, je fais ça quand même hein mais... quand même jouer des cartes. De toute façon on pourra pas aller là. Ah bah, euh, j'ai fait une erreur par contre j'aurais du woundou d'abord, my bad. On ramène... Et là... veut bah, le verroquet rakun on s'en fout, on moque. Par contre, il met plein de Vibranum dans le deck, ce qui est plutôt cool. Ça va clairement améliorer notre Killmonger, si on le pioche. Ça, ça c'est 1. Ah non, elle ne peut pas être détruite, pardon. Euh, ok, donc on a le Taskmaster, c'est ce qu'on voulait. Donc là, on va faire Venom à gauche. Into Taskmaster, et après peut-être Into Death. Donc euh, vous voyez, il y a cette combinaison aussi qui est cool. Et vous voyez vraiment le, le côté agressif des fausses, parce que le deck comme ça... Enfin, sacrifice, pardon, le côté sacrifice avec Bucky Barnes et tout. On sait que c'est très fort en termes de puissance dans la tempo. Et il y a vraiment ce côté combo avec Taskmaster Master. Et vous voyez, les deux vont super bien ensemble. Enfin, vraiment, j'adore ce deck. Je le trouve, je trouve hyper stable, en fait. C'est ça, l'idée. Je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup de stabilité. Et là, vous voyez, je fais euh, Tass Master au centre. Et je copie les 15 de Venom. C'est trop bien. Hein Flow. Ok, donc on sait qu'on a perdu à droite. Mais c'est pas grave. On va gagner au centre, juste avec une carte. Et à gauche, on est devant. Là, la death. Donc, on va death. Et... GG. Euh, y ai... On a passé une heure de vidéo Mais parce que je suis très très gourmand Et puis là je fais que gagner con... Je suis content <rire> Je fais une petite dernière Une petite dernière Oui ça marche bien bon, De toute façon en ce moment je vous propose Pour le moment en tout cas à un moment, Je vais forcément vous proposer des decks que je maîtrise Déjà un peu moins Que j'ai peut-être un peu moins tryhardé euh... Déjà quand j'aurai plus de cartes peut-être Là aussi j'ai peu de cartes comme tout le monde Donc c'est vrai que Tryhard surtout des decks que, enfin, que j'ai c'est normal Mais Vu que j'ai peu de cartes, j'ai peu de decks, on va dire. Enfin, j'ai beaucoup de decks, mais j'ai peu de decks extrêmement forts. Là, je vous propose vraiment la crème de la crème, quoi, en termes de decks. Et voilà, à un moment, peut-être je vous présenterai des decks peut-être un peu moins forts. Mais pour le moment, voilà, tous les decks que je vous propose sont vraiment très forts. Je pense que c'est compliqué de, se di de dire aussi... Ah, ça, c'est chiant. Euh... On va juste faire ça. Enfin, remarque, on peut faire des slow au centre. Ouais, c'est compliqué de dire ce deck là, il est meilleur que lui et tout, parce que c'est une histoire de counter aussi. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas vraiment de méta, donc. Ouais, elle est bizarre, ma main en vrai. Elle est bizarre, et je pense que Armor, c'est très chiant pour nous. Oh, les limbes, c'est pas forcément une bonne. En fait, on a un deck qui est, à... qui est très fort rapidement, donc euh... c'est vraiment pas une bonne nouvelle, je crois. Ouais. Je crois que c'est vraiment pas une bonne nouvelle d'avoir les limbes. Car ah, Twitch. Ah pourquoi il a pas fait ça sur les limbes. Warpass. En plus c'est violent comme deck. Deslock. Ok. Oh c'est pas si mal pour notre carnage. Il a un peu plus de puissance. C'est bizarre quand même. Hein. Bon ça va être pas mal avec Death quand même, ça faire des points. Hein. Franchement je fais Venom ici. Ou alors il faut à tout prix qu'elle coûte 5. Peut-être qu'il faut à tout prix qu'elle coûte 5 Je vais Venom à droite Ah ouais mais après j'ai un tour de plus en même temps Je m'en fous un peu non Venom ici c'est un, un peu bêta Je veux profiter de Londres Je crois que je vais juste Venom à droite Professeur X Oh waouh wow. Est-ce qu'on a perdu là Ah non il est Professeur X à gauche Ah non mais il a double Professeur X avec Londres Oh waouh bah ouais Bah GG bah, rien, euh, rien à dire GG Genre là euh, Juste tu peux rien faire quoi En fait dans l'idée On était vraiment bien Parce qu'on avait des monstres On faisait death Double death Into double death Mais bon, Cette combinaison Elle est juste al dente Avec Londres Bon rien à dire En plus les limbes C'était un peu chiant de base Merci à tous J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Vous voyez on, a, on est monté hein. On a eu un beau winrate On a eu un average cube Hyper intéressant J'espère que ça, vous a, ça, voilà, ça va vous aider à monter, le, à monter le ladder ou avoir des idées. C'est important aussi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.